What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifiquement bienvenue en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur le meilleur serveur bb faction du moment k faction les amis et aujourd'hui nous sommes de retour pour la version 3.2 et aujourd'hui j'ai décidé de faire une mise au point une vidéo de présentation du serveur pour vraiment vous expliquer tout tout tout tout tout et si vous êtes nouveau sur le serveur ou vous connaissez pas encore k faction ben ça va être cette vidéo là est parfait pour vous si vous la connaissez déjà peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses que vous savez peut-être pas déjà donc pour avant de commencer je veux juste vous dire qu'on recherche présentement euh, des membres du staff donc ça nous prend des guides euh, Français et Québécois, donc si vous êtes Québécois ou Français, un des deux, ou que vous êtes là dans les horaires françaises et des horaires québécoises, nous avons besoin de vous. Pour améliorer l'équipe de Cavaction, vous pouvez poster dès maintenant sur le forum, le recrutement guide. Si vous êtes un youtubeur vous pouvez aussi poster dans Recrutement partenaire. si vous faites des vidéos, et peut-être vous allez avoir la chance d'être accepté par l'équipe. Ensuite, dernière petite chose avant qu'on commence, le serveur reset euh, hier, donc dimanche. Euh, à euh, 16h donc ça fait à peine 24h que le serveur est ouvert donc c'est le parfait moment pour venir euh, remporter cette version donc la faction c'est quoi? c'est un serveur launcher que vous pouvez télécharger directement via notre site et euh, celui-ci euh, vous propose quelques nouveautés mais aujourd'hui je vais pas me focus sur les nouveautés je vais vraiment me focus sur le système du serveur et le but principal donc le but principal de tous les joueurs sur le serveur est de être soit le meilleur joueur ou être la, la meilleure faction pour emporter de l'argent paypal donc comment qu'on fonctionne c'est que nous avons un système farm to win donc déjà dès que dès que vous vous connectez vous avez accès à deux set vous avez commande slash c feed slash ec et vous avez aussi d'autres commandes qui vous sont qui vous sont disponibles vous pouvez fixe end donc vous pouvez fixer fixer votre inventaire vous même ça coûte juste 2000 dollars je crois 2000 ou 3000 dollars pour embour... pour coter son école, coter son... son stuff je veux dire réparer son armure pardon j'étais tout mélangé Désolé Donc euh, Déjà faut savoir ça Donc dès que vous arrivez Vous avez Déjà quasiment tout ce que vous avez besoin Pour d'être VIP Donc c'est pour ça que sur le serveur Il n'y a pas beaucoup de grades VIP Ben il y en a beaucoup Mais il n'y en a pas beaucoup Vous n'avez pas besoin d'en acheter un quoi Ensuite vous pouvez acheter au shop Tous les kits Donc tous les kits qui sont disponibles Comme vous pouvez voir Les kits jusque là Vous pouvez acheter des spawners Voilà vous pouvez acheter des tags. Voilà. Et vous pouvez aussi acheter des nouveaux enchantes, des blocs, des items, des potions. Et vous pouvez revendre vos trucs donc vous pouvez vous rendre vos, vos agricultures, vos minerais et bientôt les loot de mobs, c'est bientôt disponible ça l'est pas pour l'instant et ensuite euh, vous avez euh, donc vous avez plein de trucs que vous pouvez faire euh, sur le serveur donc pvp vous amuser etc mais le truc le plus important selon moi c'est le euh, classement donc le classement c'est quoi donc c'est en fait un classement au niveau du farming donc vous pouvez vous créer des machines automatiques avec des pistons des trucs de citrouille euh, melon et tous ces trucs là où vous pouvez clairement utiliser nos nouvelles machines donc on a deux nouvelles machines on a le harvester qui permet de récolter et replanter automatiquement vos cultures donc c'est du 16 par 16 et 1 de hauteur et on a le casse qui permet de replanter euh, et récolter les citrouilles et les melons automatiquement celui-ci est du 16 par hauteur et 5 de largeur donc ces deux items ils sont craftables grâce au wiki que vous allez avoir accès ici, vous allez pouvoir venir voir vous-même comment euh, combien ça coûte pour les crafter, c'est pas si cher et c'est super utile mais vous pouvez toujours utiliser la bonne vieille technique des pistons ensuite, lorsque vous avez farmé euh, par exemple l'agriculture donc l'agriculture c'était ici, donc vous avez farmé vos melons, vos citrouilles et tout ça, vous pouvez les vendre contre de l'émeraude. Mais vous pouvez aussi vendre vos loups de, de mob contre de l'émeraude et ainsi vos bûches aussi. Donc, par exemple, vos, euh, vos minerais. Euh, vos minerais. Vos putains de bois! <rire> J'ai de la difficulté aujourd'hui. Et ici, vos minerais. Donc, lorsque vous, vous avez euh, échangé tout ça, vous obtenez de l'émeraude. Donc, comme on peut voir, ce joueur-là, il a de l'émeraude dans ses mains. Donc, il a obtenu, par exemple, on va dire 64 blocs d'émeraude. Ensuite, c'est ce que le jeune homme, il fait, et il va ici. Donc, il peut parler au roi pour... Euh, il peut parler au fou du roi, on peut dire ça ainsi. Euh, comment obtenir des points, ça l'explique, les factions championnes, etc. On peut voir que la faction championne est la favoritiste lors de notre version 3 et qui ont gagné le champion c'est pour ça on en a vu quelqu'un parler, donc on peut voir ici qu'il champion, ils ont gagné ici un certain taille, donc ils sont contents, voilà. Donc on vient ici et on échange au PNJ directement des points. Donc voilà, vous voyez, on ajoute des points à notre faction. Et lorsque notre faction est dans le classement, donc slash classement par exemple, vous allez pouvoir voir comment en ce moment Sun White est la première faction. Pour moi mes points ne se sont pas rajoutés parce que je n'ai pas de faction, mais quand vous avez une faction, vos points se rajoutent. Ensuite, la faction numéro 1 à la fin de la saison va gagner 100 euros Paypal. La deuxième, euros Paypal. Et la troisième, 50 euros Paypal. Donc l'argent est remis au chef et le chef peut ensuite le distribuer à chacun des membres. Donc si vous êtes 10 à la faction, ça fait 10 euros chacun, ensuite vous vous séparez comme ça, mais en plus de l'argent Paypal, il y a aussi un grade champion, donc le grade champion qui est le meilleur grade du serveur, avec euh, des avantages, des kits, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment cool d'avoir ce grade-là. En gros, vous n'avez pas besoin d'acheter de grade pour la version suivante. Donc c'est plutôt avantageux. Et en plus des 100 euros, vous gagnez aussi euh, 50 euros de points boutique. Euh, chacun les gagne. Donc c'est plutôt euh, sympathique. Donc euh, voilà, c'est cool. Ça donne un avantage pour la version suivante. Donc voilà, c'est vraiment un système intéressant. Ensuite, on a aussi le top player. Donc le top player, c'est quoi Donc top player, c'est un classement des joueurs. Donc on peut voir qu'en ce moment, c'est champion 458 qui est le top player. Comment qu'on fait pour obtenir des points pour le top player? ça c'est pour les, les joueurs solo donc par exemple vous pouvez voir ici moi j'ai moins 71 points parce que je suis mort 18 fois donc quand je, je fais des kills ça me donne des points quand je meurs ça m'en retire mon ratio m'en donne mon argent me donne des points mon power me donne des points le caoutéage quand j'en gagne me donne des points quand je récupère des minerais au volcan ça me donne des points et quand je casse des temples ça me donne des points par exemple le seul truc qui vous donne pas de points c'est les points faction c'est vraiment juste des... qu'est ce qui vous donne pas de points et comme vous pouvez voir il est en minuscule parce que justement il vous donne pas de points ça, ça vous aime améliore pas votre classement top player c'est vraiment un classement juste pour les joueurs ensuite qu'est-ce que je pourrais vous expliquer d'autre sur CAFaction on a plus, plusieurs nouveautés plusieurs trucs que vous pouvez vous allez pouvoir venir découvrir vous-même mais on a euh, des buissons donc vous pouvez avoir votre propre vos propres buissons vos trucs comme ça pour pousser vous-même vos vos agricultures de, de buissons donc vous pouvez faire pousser des minerais dans vos bases et trucs comme ça je pense que quand même beaucoup de gens connaissent grâce à Palladium Mais on a aussi un système plutôt intéressant On a plusieurs events donc comme le temple Donc on va faire Home temple pour aller jeter un coup d'œil. En gros vous voyez il y a un cristaux ici Vous pouvez le casser et la dernière personne qui met le dernier coup L'emporte, on a aussi un volcan Donc le volcan qui est plutôt intéressant Parce qu'il y a des minerais qui spawnent partout autour Et vous devez les trouver miner et ensuite euh, Vous en allez et les sauvegarder dans votre under chest Et avec ça vous pouvez euh, Ensuite crafter plein plein plein d'items Donc on a plein de nouveaux items sur le serveur On a déjà une nouvelle armure, on a des coffres on a des alambics qui stack des potions par trois, on a euh, des arrosoirs pour vous aider à pousser vos trucs. Vous, on a un système de hacking, donc euh, vous pouvez hacker les coffres dans les bases des ennemis, vous avez des plein d'items que vous allez pouvoir crafter avec la volcanite et euh, vous allez pouvoir découvrir le serveur en même temps. Aujourd'hui, je voulais vraiment focus sur euh, le système euh, pour gagner l'argent Paypal et le, le but principal du serveur, c'est vraiment un farm to win et euh, vous pouvez gagner, comme je l'ai dit, de l'argent Paypal à la fin, donc c'est plutôt intéressant. Euh, vous pouvez obtenir de l'argent gratuitement en soi, vous avez juste à jouer à votre jeu favori, minecraft et vous pouvez euh, gagner un peu d'argent bon c'est sûr que c'est pas un salaire je veux dire <rire> c'est pas euh, 1000 euros 2000 euros mais peut-être que dans le futur si on voit que cette version aussi marche bien pourquoi pas à la version 4 faire euh, 500 euros 300 euros et 200 euros pour les trop 3, 3 c'est quelque chose de beaucoup plus gros peut-être que dans le futur ça peut être une euh, possibilité dépendamment de comment vous vous, vous recevez euh, cette nouvelle cette nouveauté qu'on a décidé de rajouter sur Kafaction pour sa, cette version 3.2 si vous êtes un ancien joueur de K-Faction et que vous avez joué à notre ancienne version précédente donc Version 3, inquiétez-vous pas, vous avez toujours vos kits, vos grades et vos tags. Le seul truc qui était reset, c'est la map et les spawners et vos inventaires. Donc voilà, c'est juste, je voulais juste préciser ça au cas où euh, vous étiez un ancien joueur et vous dites, non merde, j'ai tout perdu, je veux pas y retourner. Ne vous inquiétez pas, vous avez perdu rien du tout. Inquiétez-vous pas. Dernier truc que je voulais mentionner les amis, c'est qu'on a travaillé extrêmement fort sur cette version-ci. On va continuer de travailler extrêmement fort pour vous proposer des mises à jour tous les mois euh, et vraiment réguliers pour pouvoir euh, vous satisfaire à vos besoins. Cette version-ci est pas une vraie version, en soit. C'est une nouvelle version avec un reset et tout, mais c'était vraiment pour mettre l'économie euh, stable et euh, régler tous les problèmes de hack, de duplication et tout qu'il y avait eu à l'ancienne version. Et en plus, ça va être une version euh, branch, un branch vers notre version 4. Donc notre version 4 qui va sortir peut-être dans un an peut-être. Mais ça va être cette version-ci. On va tester plein de trucs qui vont être disponibles sur la version 4. Donc c'est comme une avant-première, une bêta pour la version 4. Je ne sais pas si vous comprenez exactement ce que je veux dire. Mais bon, vous allez sûrement le comprendre si vous venez faire un tour. Donc voilà. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir écouté la vidéo et je vous rejoins. Je vous espère que vous allez rejoindre Cavaction très bientôt et si c'est pas le cas, ben je suis désolé que le serveur vous ait pas plu lors de cette vidéo, mais vous devez quand même venir jeter un coup d'œil et voir par vous-même si vous avez envie d'y tester et d'y jouer. Sur ce, je vous aime les amis, c'est Tycoons ciao ciao